Ciao, je suis le journaliste Bidi Iboufal. Je suis le Bidi Le Petit journaliste Bidi Le Petit Rayer. le Bidi Le Petit railleur déposé la plainte comités, le la presse. Je déposé à journaliste Bidi Le Petit Rayer. de le journaliste de Le le ministre de la culture et de la communication journaliste Bidi Le le journaliste Le Le yow xamanteni ñu bari ci askanu Sénégal umplé won nañ révélation yo nak ma nga yëkëti jëmalé modi Abdoulaye Diop di ministre de la culture et de la communication bu ñu sukkandiko ci taskatu xibar bi nak ci fi ministre de -t -t France, la culture et de la communication bo lé ko nek maire ub Sédiou ap jaykatu cigarette la won latam nit ñi di ko xam danaka sax ko xamoon ñu Abu Diop lagn don wowe journaliste bi nak xam lé na ni gil les fonds, les députés de la presse, les ministres de la culture, de la culture, de la culture, de la culture, de la culture, les députés de la la culture, de la culture, les députés de la culture, de la culture, les de de de la de les de RTS 1, Moïse Ambroise Gomis, qui le collègue de la RCIBA, qui est de la RCIBA, qui est est de la RCIBA, qui est de la